Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment euh, agréger des informations, c'est-à-dire rassembler les informations de plusieurs euh, lignes ou enregistrements d'une même table euh, de données. Donc on va se connecter pour regarder euh, un exemple. Donc là, le super mot de passe oui oui oui. Donc on va regarder donc, euh, la base de données. Donc on va aller voir un exemple qui est dans la base de données ma banque. Alors pour comprendre un peu, on va regarder ce qu'il y a dans la base de données de Ma Banque. Donc pour comprendre le contexte. Donc de, on a une table client. Donc on va regarder le contenu de cette table. Voilà. Donc client. Voilà. On a six clients. Par exemple, on a le client. On va s'intéresser au client numéro 3 d'ID3 qui s'appelle Cathy. Et on a une autre table qui s'appelle Mouvement. Donc là, je vais regarder tous les mouvements bancaires qui ont été dans cette table donc voilà donc on voit par exemple que le client numéro 3 il a fait un mouvement deux mouvements trois mouvements alors là ce qui m'intéresse ce serait par exemple de on va regarder donc plus particulièrement les mouvements de Cathy donc le client numéro 3 voilà donc là on a que ces mouvements alors là, ce qui m'intéresserait c'est d'avoir euh, par exemple la somme de l'argent qui est sur son compte actuellement un jour, elle a déposé 4000, elle a retiré 500, elle a retiré 250. Alors là, on pourrait faire le calcul de tête, on est OK que s'il y a des, plusieurs dizaines de lignes, ça devient très compliqué. Donc c'est là que, euh, que l'agrégation d'informations de, euh, devient euh, intéressante. Donc là, on va demander d'avoir la somme. La somme de quoi Donc ce qui nous intéresse, c'est la somme des montants. Et. Des montants de quoi des, donc des lignes qui concernent le client euh, numéro 3. Donc là, on a directement le calcul de la somme qui est effectué donc Ça, c'est intéressant. donc C'est ce qu'on appelle une agrégation euh, d'informations. On a fait un calcul sur plusieurs lignes de la, de la même table. Alors, comme autre calcul, qu'est-ce qu'on pourrait faire Il y a d'autres fonctions d'agrégation. Par exemple, on, on pourrait trouver aussi le maximum. Donc, dans ce cas-là, on va dire, voilà, quel est le maximum et à ce moment, ça nous sort donc uniquement comme résultat le maximum des euh, des mouvements donc qui respectent ce critère. Si on voulait avoir par exemple le maximum de tous les mouvements bancaires, bah on retire la clause WHERE et on va rechercher le maximum parmi tous les montants. Euh, alors là, il se trouve que c'est le même. Hein. Donc, par exemple, ici, on a donc, c'est bien 4000 euh, le plus gros. Si on voilà. Alors après, on peut aussi chercher le minimum. Et de la même manière, donc la fonction s'appelle min, donc cette fonction euh, d'agrégation. Donc, On peut regarder le minimum euh, du mouvement bancaire fait par cathy euh, donc qui est moins 500. Idem, je pourrais aussi dire voilà, le, le minimum de tous les mouvements bancaires. Donc euh, là, pour le coup, ce ne devrait pas être cathy normalement, Voilà, on a moins 700. On va vérifier ça tout de suite. Donc c'est bien moins 700. Donc là, on a vu donc, une fonction somme, max et mine on y a aussi une dernière fonction d'agrégation qui est la moyenne donc on pourrait par exemple regarder la moyenne des opérations bancaires effectuées par cathy euh, donc c'est AVG pour average donc voilà la moyenne des mouvements effectués par Cathy euh, donc c'est de c'est 1000 hein, euros qui correspond à la moyenne de ces trois, euh, trois valeurs. Si on voulait voir pour tout le monde hein, quelle est la moyenne des mouvements bancaires, on la clause et donc on est à 780 euros en moyenne donc voilà donc on est content on est arrivé donc à calculer des informations concernant euh, plusieurs lignes et avoir euh, un résultat donc qui est soit une somme soit un maximum soit un minimum ou encore euh, une moyenne donc c'est on est on a réussi notre euh, notre objectif et donc euh, bah arrivé à ce stade, bah, je vous dis merci pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.